Bonjour, ici Jean-Luc de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette de burger de tempeh. Euh, alors, c'est une recette qui est tirée du livre Révolution Fermentation. À la fin, la plupart, c'est des recettes comment faire des fermentations. Mais là, au final, ce que vous voulez, c'est manger des fermentations. Donc là, cette recette, c'est vraiment ça le focus. Donc, ce que vous avez besoin, vous avez besoin de tempeh. Vous avez besoin une cuillerée à soupe de sirop d'érable, deux cuillères à soupe de vinaigre, ce vinaigre de 6 de pomme, c'est super bon, et 3 cuillères à soupe de sauce tamari, ou sauce soya, et une cuillère à café de graines de coriandre, et un petit peu d'eau, et vous avez besoin d'un plat. Donc ça, c'est la première étape. Donc, on fait tout simplement écraser un petit peu les graines de coriandre. Si vous les avez juste en poudre, ben ça, ça marchera très très très bien. C'est vraiment faire une belle petite poudre. Hop Ensuite, on mélange l'ensemble des ingrédients. Et euh, le tempeh, coupez-le hein, dans la taille que vous voulez, mais l'idée c'est un burger de tempeh. Donc, ce que vous voulez, c'est euh, la taille d'un burger. Et, bien sûr, l'eau, ça va permettre de faire en sorte que le plus de parties du burger de tempeh, pas enfin, du morceau de tempeh, seront recouvertes par... Euh, la marinade. Idéalement faites mariner au moins deux heures, secouez de temps en temps euh, mais sincèrement je préfère une nuit comme ça, ça s'imprègne bien et euh, ce que vous pouvez faire c'est euh, si c'est si vraiment trop longtemps, si c'est genre une nuit, mettez-le au frigo ça, ça permet de faire en sorte que le tempé ne vieillisse pas trop pendant ce temps là parce que le tempé, c'est quand même pas mal vivant. Et voilà la première étape. Mon tempé, il a mariné toute une nuit j'ai même gardé le même t-shirt, je l'ai même fait cuire <rire> et, <rire> et maintenant c'est le temps de le manger euh, Et en passant, j'ai oublié de dire quelque chose euh, tout à l'heure, c'est-à-dire hier en fait, euh, c'est que le tempeh, si vous trouvez ça, ça goûte trop fort, avant de le faire mariner, vous pouvez le faire bouillir un petit peu dans l'eau chaude pendant euh, 5 minutes, 10 minutes, puis ce sera parfait. Vous allez voir au niveau du goût, ça va vraiment s'attendrir, enfin... Moins, être moins fort. Et après, vous le faites mariner. Mais pas l'inverse. Vous ne le faites pas mariner, puis bouillir. Vous faites bouillir, puis mariner. Donc, là, il a mariné, pas bouilli. Je l'ai grillé. Et j'ai coupé les ingrédients. Et il y a de la choucroute, un petit peu de salsa, de la, de la moutarde fait maison. Regardez la vidéo sur le site internet. En passant, abonnez-vous abonnez sur notre chaîne YouTube. Juste en bas. Euh, des cornichons, etc. Mais en fait... Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous aimez la mayonnaise, mettez la mayonnaise. Si vous aimez la moutarde rose, mettez à la moutarde rose. Ça n'existe pas. Euh, donc, allons-y. Un petit peu de cornichon. Un petit peu de moutarde sur le dessus. Moi, j'aime ça, la moutarde sur le dessus. La salsa. Hop là. Ma salsa est pas mal liquide, mais si vous trouvez que votre salsa est trop liquide, blendez-la. Vous allez voir, ça va faire une belle pâte, mais celle-là, elle va être très très bonne, comme ça. Hop là, un petit peu de choucroute. C'est une jeune choucroute, donc elle est encore bien, euh, légèrement en fait, piquante. Et non, ça je vais mettre sur le dessus, voilà. Et voilà. Ça fait saliver hein. regardez ça tout dou tout tout dou je mette une feuille de salade boussi par dessus ce sera vraiment super bon et un peu plus cute et voilà bon appétit et bonne fermentation mmh.